Alors oui, aujourd'hui, on n'est pas dans un sujet très léger, on va attaquer le cœur du problème, enfin l'un des problèmes les plus épineux de la blockchain à savoir les layers 2 d'ailleurs quand je vous dis problème c'est aussi une solution c'est ce qu'on va voir alors ce que je voulais vous dire c'est que n'ayez pas peur même si ça a l'air compliqué comme ça en théorie et honnêtement ça l'est ne vous en faites pas bibi est là pour vous expliquer simplement de quoi il s'agit et vous allez voir quelque chose une fois que vous aurez compris c'est quoi les layers 2 l'enjeu en fait de la chose et pourquoi on travaille autant pour mettre ces solutions en place je vous assure mais alors je mets ma main coupée que tout que tout toute la blockchain, cette technologie-là va devenir vachement plus concrète pour vous. Vous allez comprendre en fait des tas de projets que vous entendez comme ça, vous entendez parler. Mais euh, alors on vous parle de roll-up, etc. Vous, on vous parle aussi de layer 2, mais vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, quelle est l'utilité. Et je vous assure que tout sera plus limpide. Alors voilà pour, euh, j'ai dit ça, c'était une, une introduction pour vous donner envie. Et donc j'espère que ça a marché. En tous les cas, pour ceux euh, qui sont encore là et intéressés par ce sujet, on peut démarrer. Et pour vous donner un peu une structure de la vidéo qui va suivre, dites-vous que bah, le premier chapitre, ça va être un peu le contexte. Pourquoi on a dû créer des layers 2 À quoi ça sert Et le chapitre 2, c'est simplement les types de layers 2 qui existent. Je vais vous donner aussi des, des cas euh, concrets, quoi, des exemples. Et puis, euh, chapitre 3, on va voir si c'est vraiment en fait euh, la solution ultime qu'on attend tous. Ou si au final, c'est pas venu plus compliquer la chose autre chose justement. Donc voilà, maintenant on peut commencer avec le premier chapitre qui est le contexte. Pourquoi on a dû créer DLR2 et eh bien euh, rapidement, hein, je vais vous faire de la théorie comme ça, très très rapide. Il faut savoir que le vrai problème de la blockchain jusqu'à maintenant, d'ailleurs, le vrai problème qui est toujours pas résolu, c'est celui de la scalabilité. Alors scalabilité, vous savez quand on dit que l'entreprise est scalable, c'est un mot qu'on emploie beaucoup pour les startups par exemple. Et typiquement, par exemple, on parle d'une startup qui est en France et euh, on va dire qu'elle va vouloir scaler à l'international. Quand elle va vouloir grossir, en fait, s'agrandir et toucher les marchés d'autres marchés, eh bien cette mise à l'échelle, si vous voulez, quand on passe d'une petite structure euh, dans un petit marché et quand on veut s'agrandir, ça suit pas forcément. Eh bien c'est ce qui se passe avec la blockchain. En gros, comprenez que la blockchain qu'on connaît là maintenant, qu'on utilise, en fait, elle est hyper performante, ça c'est un fait hyper puissante. Oui, mais avec un petit groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que le vrai problème qui s'est toujours posé, et ça fait 10 ans hein, que c'est que c'est un vrai challenge, c'est à partir du moment où on veut l'étendre, c'est-à-dire sur un marché global, international, avec des utilisateurs nombreux, avec des milliers de transactions par seconde, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on n'arrive pas à, en fait, à l'agrandir. Et ça s'est toujours observé. La première fois qu'on en a eu la preuve qu'il y avait un problème de scalabilité, c'était bien évidemment en 2017 avec la folie des ICO. C'est la première fois qu'on avait vu le réseau congestionné sur Ethereum parce que bon, à l'époque, avec ça, et même jusqu'à aujourd'hui, on va dire que c'est la blockchain sur laquelle on travaille le plus. Donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre jusque-là, c'est que euh, quand on veut être à grande échelle, quand on veut l'utiliser de manière euh, dense et massive, eh bien, la blockchain ne tient pas, elle n'est pas, pas assez puissante, elle n'arrive tout simplement pas à se scaler. Si vous voulez, en fait, ce problème-là, ça fait très longtemps qu'il a été euh, pensé et réfléchi. D'ailleurs, c'est le casse-tête. Et euh, Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum, il a formulé la chose sous le nom de trilemme de, de l'évolutivité ou le trilemme de la blockchain, ça dépend. Et en fait, on va voir que les trois composantes essentielles d'une blockchain, comme vous le savez, c'est donc la scalabilité, il faut bien que tout le monde puisse l'utiliser, la sécurité, là, est-ce que j'explique, mais c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut que les fonds soient en sécurité. Et le troisième point, il faut que ce soit décentralisé, c'est-à-dire bien évidemment qu'il y ait le plus de participants différents possibles qui fassent travailler cette blockchain et qui la rendent efficace. Donc vous voyez, ces trois points représentent en fait un triangle et dans l'idéal et dans l'absolu, il faudrait que ce soit équilatéral. Mais à chaque fois, euh, ça, ça a été vérifié justement par les développeurs, par euh, Vitalik Buterin et toutes les personnes qui travaillent sur la blockchain, à chaque fois qu'on travaille un point ou deux, eh bien il y en a un qui est lésé. Et pourquoi on parle? de trilème et pas de dilemme, c'est qu'en fait, il s'est avéré qu'en pratique, euh, il, il, on peut y avoir que deux points sur trois qui soient efficaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez travailler deux éléments, il y en a forcément un qui va en pâtir. Alors, il y a des solutions qu'on dit naïves, qui ont été apportées, mais qui en fait, euh, vérifient que c'est vraiment un trilemme. Typiquement, on se dit quoi On se dit, ah, non, on n'a qu'à créer plus de nœuds sur euh, le réseau, et puis comme ça, euh, on pourra avoir plus de, de transactions, elles seront plus rapides, on pourra en faire plus. Oui, mais plus de nœuds, ça met en branle aussi la décentralisation. Il y, en a, il y en aura forcément et nécessairement moins. Donc en fait, bon, je vais pas vous faire un topo là-dessus et surtout je pense que c'est déjà barbant comme ça, mais en fait, ce trilemme-là, il a pas eu jusqu'à maintenant, il a, on n'a pas trouvé de solution si vous voulez. La seule chose qu'on s'est dit c'est, bon bah tant pis, on va devoir travailler deux axes et puis en mettre un de côté. Et bien vous voyez que déjà quand on réfléchit comme ça, on trouve quelque chose déjà dans cette solution-là. Si c'est un trilemme, on se dit quoi On se dit bon bah alors c'est pas grave, on a on créer une couche supérieure, donc layer 2, hein, ça veut simplement dire euh, couche, calque, quelque chose qu'on va superposer. On va utiliser la blockchain principale, donc celle qu'on utilise, ce sera la couche 1. Hein. Si on ne donne pas de nom, c'est que c'est la couche 1. Cette couche 1 va garantir, on va l'utiliser pour la sécurité parce qu'elle sera stable, elle va être sécurisée et on va se servir de la couche 2 pour travailler les deux autres points qui sont donc, si vous m'avez suivi, la scalabilité et puis la décentralisation. Et bien c'est comme ça en gros qu'on est arrivé à l'idée de la création de layer 2. Et si je l'ai mal formulé jusqu'à maintenant, comprenez simplement que ce qu'on s'est dit, on s'est dit, bon bah euh, la blockchain, donc euh, tous ces blocs réunit, c'est pas encore puissant, c'est pas performant. On va créer quelque chose au-dessus, donc une blockchain au-dessus ou un cadre, si vous voulez, qu'on va superposer, qui là, va faire les autres, euh, les autres travaux que la blockchain principale ne peut pas faire. C'est vraiment cette idée-là, un peu, hein, bien sûr c'est schématisé, qu'il faut comprendre quand on parle de l'IR2. Donc c'est pour ça il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue théorique en vous disant que vous n'avez pas compris. Vous avez parfaitement compris, j'imagine, en vous disant tout simplement « Ah ok, c'est une couche supérieure qu'on superpose pour rendre plus puissante la blockchain en question ». Vous voyez Et pour vous donner un exemple bien concret, dites-vous qu'aujourd'hui, l'Ethereum euh, couche, euh, couche normale, première couche, elle peut traiter 15 opérations, 15 transactions par seconde. Même si ça paraît comme ça beaucoup dans l'absolu, il faut savoir que c'est vraiment très très faible. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand il y a des frais de gaz exponentiels comme ceux qu'on connaît maintenant, c'est simplement que le, frais, le réseau est congestionné, donc les mineurs euh, mettent des frais toujours plus, plus, plus élevés. Et c'est pas du tout une situation normale, faut le savoir. Ce qu'on est en train de vivre avec des, des, des frais d'opération sur Ethereum qui avoisinent les 60 dollars, ce n'est pas normal. Et rassurez-vous, normalement, si tout se passe bien avec Ethereum 2.0 et avec les Layer 2, on va arriver à un réseau qui est beaucoup plus fluide et avec des, des frais de, de gaz beaucoup beaucoup beaucoup plus légers. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Hein. Ce ne sera pas toujours comme ça aussi cher. Eh bien, dites-vous que si on passe par exemple avec un Layer 2, si on utilise les différentes solutions de Layer 2 sur Ethereum, ces fameuses 15 petites transactions par seconde, on peut les passer en un instant à euh, plus de 4000 transactions par seconde, dans le meilleur des cas, avec certaines solutions. Voilà, pour résumer simplement l'histoire, parce que je sais que parfois j'entends des personnes qui se posent la question, donc oui, Ethereum 2 travaille sur sa nouvelle version, elle sera plus fluide, plus efficace, plus rapide, mais quand bien même, parce que les, les demandes sont vraiment énormes, il faudra quand même qu'il y ait des solutions de Layer 2 par-dessus donc la, la blockchain Ethereum pour la rendre plus efficace pour la secondaire en quelque sorte. Et maintenant, on peut passer au chapitre 2, justement, pour voir ces différents types de layer 2, parce que oui, euh, quand on parle de layer 2, dites-vous que c'est une catégorie. Sous le layer 2, il y a plusieurs options, et chacune, en fait, et c'est ça qui est assez incroyable, Chacune, en fait, va se spécialiser dans un type de d'opération. C'est pourquoi, ça on le verra dans la conclusion, c'est pourquoi, en fait, souvent, il y a des formes hybrides en plus. C'est pourquoi on les juxtapose, on utilise beaucoup, euh, certains, certaines plus que d'autres, selon les envies et les blockchains. Alors, il faut que je boive un coup. J'espère que je vous ai pas perdu jusque-là, parce que j'avais vraiment envie de rendre ça euh, palpitant, etc. Mais euh, bon, à un moment, il faut de la rigueur, et euh, oui, euh, donc euh, là, pas d'humour, pas rien du tout. Il faut qu'on soit sérieux, et on va passer au chapitre le plus important. Il y a quelque chose, je viens de me rappeler de quelque chose que j'ai pas dit, euh, qui, mais qui est important de savoir. Il faut savoir que les couches 2, donc les couches qu'on va superposer, sur la première couche, elles ne demandent pas, elles ne font aucune modification, elles font simplement euh, des, des appels, elles envoient la première euh, blockchain, mais elles ne demandent aucune, aucune modification de la première couche. Ça, c'est vraiment intéressant dans le concept, ça veut dire que toutes les blockchains qui existent, on peut leur rajouter des layer 2 et il faut savoir que même le Bitcoin a eu une, un layer 2 qu'on qu appelle le Lighting Mining par exemple et ça, ça a été un exemple de couche 2 sur la blockchain pour justement la rendre plus rapide pour le donc voilà, ça c'était une petite remarque. On va pouvoir passer au premier type de layer 2 le plus connu, euh, c'est simplement celui qu'on appelle Chanel. Alors il faut savoir que dans ce type de layer 2, il y a en fait euh, deux formes. Il y a ceux qu'on appelle les Payment Channel, donc là vous le comprenez au titre, ça va être les Chanel qui vont s'intéresser aux paiement en particulier. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner là-dessus, c'est le fameux Lighting Network de Bitcoin qu'il utilise considérablement. Et l'autre layer 2 qui est le plus utilisé, c'est celui qu'on appelle State Channel. Alors par exemple, Raiden, pour ceux qui connaissent, c'est un très bel exemple et qui a voulu, qui veut et qui permet de rendre donc Ethereum moins cher, plus rapide et plus scalable. Alors pour vous expliquer rapidement ce type de layer, dites-vous qu'avec ce système-là, on peut effectuer plusieurs transactions hors chaîne, tout en envoyant que deux transactions à la couche principale d'Ethereum. Vous voyez bien que là, comme ça, on va la désengorger et de toute manière, tous les layer 2, en règle générale, leur but, c'est de désengorger la chaîne principale et d'effectuer le plus en transactions sur la leur qui est faite pour ça, justement. Alors, les layer 2 euh, de type Chanel, même si au début, ça, ça a paru être comme la solution ultime, il faut savoir que très rapidement, ça a été remplacé, même si ça existe encore toujours. Mais vous, vous voyez bien qu'on est dans la blockchain et qu'à chaque fois, les nouvelles solutions sortent. Les nouvelles Solution plus pratique. Et là, en, en l'occurrence, c'est euh, les fameuses Layers 2 de type Plasma, je pense que vous en avez entendu parler, parce que déjà ça a été euh, formulé par Vitalik Buterin pour le coup, et euh, par Joseph Poon. Alors le mec, c'est une figure euh, majeure dans la blockchain, et ils ont mis en place les Plasma qui, c'est vrai, alors au début quand c'est sorti, on s'est dit, c'est la solution ultime des Layers 2, c'est ce qu'il faut, ça va marcher, c'est impeccable. Les couches 2 de type Plasma, en fait, vous voulez, c'est un framework qui permet de créer des applications évolutives sur Ethereum. Alors, les solutions de type Plasma, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais elles utilisent les fameux arbres de Merkel. Je parie que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, qui est euh, central, on va dire, dans la blockchain. Mais toujours est-il qu'elles permettent de créer une child-chain, donc une chaîne enfant à celle d'Ethereum. Pour l'exemple, le, pour on va toujours prendre Ethereum, mais euh, voilà, elles vont créer une... En fait, c'est tout simplement une copie de la chaîne euh, principale, simplement. C'est pour ça qu'on dit le, une chaîne enfant. Je ne sais pas vraiment si on traduit ces mots-là, mais en tout cas, Child Chain qui va être euh, donc créé à partir et en copie de la parente Chain. Ok. L'un des exemples les plus connus de plasma, c'est euh, OMG pour ceux qui connaissent qui avait implémenté le morviable plasma. Et d'ailleurs vous savez avec le crypto crash, il y a finalement trois grandes cryptos qui sont qui s'en sont, sont bien sortis. C'est ADA, hein, Cardano, Solana, vraiment sans surprise. Et puis Polygon justement. Et euh, il faut savoir que déjà quand elle avait annoncé son changement de nom, il y avait déjà elle mettait déjà en place euh, des choses et on pouvait prédire qu'elle allait cartonner qu'elle va continuer de cartonner et bien justement par rapport au layer 2 c'est parce que c'est celle c'est l'une de celles qui offre quelque chose un framework si vous voulez qui est absolument robuste absolument génial hyper bien pensé pour justement euh, bah, rendre scalable ethereum et d'autres blockchains dans l'absolu et pour être plus précis sur même si j'y reviendrai plus tard peut-être dans une vidéo dédiée faut aussi savoir qu'en en fait elle utilise plusieurs types et des formes hybrides de layer 2 mais sa grande force ce qu'elle arrive à, à faire si vous voulez c'est à créer un layer 2 qui soit vraiment euh, simple à utiliser avec moins de délai parce que ça j'y reviendrai dans le, la prochaine partie quand euh, bien même ce soit les plasmas ou les chanel ils ont des pro euh, les deux ont des types de problèmes mais j'y reviendrai par la suite c'est à dire que c'est pas des solutions comme ça dans l'absolu et elles ont tout résolu elles ont aussi apporté leur lot de problèmes mais euh, ça je vous en dis pas plus parce qu'on va passer au troisième type de layer le peut-être le plus connu dans l'idée ou le plus simple à comprendre, c'est celui des side-chains. Alors là, euh, avec les plasmas, on avait vu les child-chains, et maintenant, donc, on va plutôt s'intéresser aux side-chains, donc les, les, les chaînes parallèles, si vous voulez. Alors ce qu'il faut comprendre avec les side-chains, c'est qu'elles vont fonctionner séparément et indépendamment de la chaîne principale. Et elles sont tellement indépendantes les unes des autres, qu'elles peuvent même fonctionner avec des consensus différents. C'est-à-dire que la side-chain peut euh, fonctionner sur une proof of euh, of work et l'autre elle peut fonctionner sur une proof of stake par exemple. C'est pour vous dire à quel point elles sont indépendantes l'une de l'autre, j'ai fait tomber mon stylo, ne vous en faites pas, mais qu'elles vont quand même travailler ensemble pour rendre le tout plus scalable. Ça a été vraiment une innovation très très forte que les sidechains, d'ailleurs je pense que vous en avez entendu parler. Et pour vous donner un exemple, je pourrais rentrer dans les détails avec les machines virtuelles Ethereum, mais vraiment, euh, on verra ça après, j'ai peur, peur déjà de vous perdre et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont restés jusque-là, même si je l'espère. Pour vous donner un exemple concret d'une sidechain qui existe, c'est par exemple XDAI. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui ont aussi investi, tout comme moi, vous savez avec Realtco, c'est-à-dire l'immobilier tokenisé. Eh bien, je sais qu'ils nous versent les, les loyers et d'ailleurs j'ai trouvé ça remarquable de leur part parce que bien évidemment les frais sont moindres. Et il fonctionne sur, euh, XDAI, qui est une sidechain. C'est-à-dire qu'on va recevoir en XDAI, DAI, hein, la stablecoin, euh, USD, hein. Donc on reçoit nos loyers ou qu'importe. Euh, en XDAI, donc euh, sur notre wallet, tout se passe bien avec moins de frais possible et ensuite on peut les transférer sur un autre réseau facilement via l'aide de bridge. Les bridges, j'y reviendrai dans un autre point. Mais tout ça pour vous dire que grâce à cette sidechain là, on peut, on peut trader, en fait, swapper, euh, faire des échanges sur la DeFi avec moins de frais plus rapidement aussi, grâce à cette sidechain qui a été créée facilement. Donc ça, c'était pour, pour vous donner un exemple concret. Il y en a aussi d'autres. Hein. Il y a aussi Scale. Scale, moi, j'avais pas mal investi à l'époque, mais euh, ça s'avère aussi extrêmement puissant. Et eux aussi ont été euh, novateurs dans cette euh, idée-là des sidechains. Mais il faut savoir qu'il y a quand même aussi des problèmes internes du fait aussi du consensus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on pourrait très bien imaginer, vu que c'est pas le même consensus, donc il y aura d'autres validateurs, que sur la sidechain, il se trouve euh, des gars euh, bah, peu scrutinés, mais dans tous les layers 2, il euh, y a à chaque fois un problème. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Il n'y a rien qui a été conçu comme ça sans qu'il y ait euh, un problème sous-jacent. Mais en tous les cas, moi, les sidechains, j'aime bien pour les utiliser. Enfin, maintenant, on va passer euh, au layer, euh, au layer roll-up. Alors, celui-là, on en entend beaucoup parler, parce que vraiment, là encore, on s'est dit, c'est génial, c'est ce qu'il faut utiliser. Alors, roll-up, en anglais, on peut le traduire par retrousser ou quoi, mais il faut garder simplement que c'est l'image de quelque chose qui va être enroulé, cumulé, en fait, si vous voulez. Parce que le roll-up, typiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traiter euh, plusieurs transactions directement sur la couche 2, tout en envoyant euh, des données sur la première couche. En gros, ce qu'il faut comprendre des roll c'est que là, la scalabilité, elle est permise parce qu'on va regrouper des transactions de la sidechain en une seule transaction et générer ainsi une preuve cryptographique. Bon, la, la preuve crypto, ça s'appelle des snarks, mais je pense que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Quand j'avais écrit mon script, je me suis dit, que je vais tout leur balancer, mais je pense que je vais vous perdre. Mais retenez l'idée, euh, voilà, ce qui a été révolutionnaire avec les roll c'est qu'on s'est dit, ah ben bah voilà, on a un on a en faire plusieurs, on va tous les regrouper en un coup, toutes les transactions, et puis en envoyer le moins possible à la blockchain pour qu'elle n'ait pas euh, justement plein d'informations à traiter. L'exemple le plus connu, c'est Starkware. C'est vrai qu'ils ont vachement avancé dans cette solution là. Même si ça a été un peu délaissé, parce que juste après, on a commencé à parler des roll up optimistes. Alors, euh, le nom fait, euh, fait envie, c'est clair, mais c'est aussi le projet qui s'appelle comme ça. Et ce qui est en fait super optimiste et intéressant avec les roll c'est qu'en fait, on peut exécuter une machine virtuelle compatible EVM, justement avec Ethereum, qu'on appelle OVM, mais bon voilà, OVM pour Optimistic Virtual Machine, dans laquelle on peut exécuter les mêmes contrats intelligents, ce qui n'est pas forcément le cas, que ceux qui peuvent être exécutés sur le réseau Ethereum et ça en fait c'est vraiment génial et c'est pour ça qu'on dit optimiste parce que jusque là c'était pas vraiment possible c'est qu'en fait ça permet de maintenir aussi la composabilité comme on appelle des euh, éléments de la blockchain alors là ce serait l'ouverture parfaite pour une autre vidéo parce que la composabilité c'est capital encore une fois dans la blockchain et c'est souvent ce qu'on perd dans les layers 2 mais ça j'y reviens encore euh, par la suite ou peut-être je ferai une vidéo par euh, euh, dédiée en fait à ce sujet tellement c'est important composabilité tout simplement retenez des, euh, que vous connaissez déjà des lego monnaie c'est à dire qu'on va pouvoir euh, vous savez jouer avec des protocoles en ajouter euh, passer de l'un à l'autre et c'est vrai qu'avec souvent les layers 2 et eh bien euh, ça rajoute une certaine complexité elles peuvent pas tout traiter en fait c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo elles sont spécialisées en fait dans des secteurs bien définis et souvent c'est la composabilité qui en pâtit et donc les roll-up optimistes euh, oui parce qu'on en était là les roll optimistes permettent justement de préserver la composabilité. Donc ça a été vraiment, bah voilà, euh, clairement, disons le mot, optimiste. Alors, euh, je vais rajouter peut-être un dernier type de Layer 2 qu'on qu entend de plus en plus parler aussi, qui s'est avéré vraiment intéressant. Même si euh, je vous fais cette vidéo-là, je ne serais pas surprise de, que dans quelques mois, alors là dans une année ce sera sûr, il y a d'autres types de layer 2 qui vont venir euh, sur le marché, c'est sûr. Je voulais finir absolument, je voulais vraiment vous en parler, des layer 2 de type euh, Validium. Alors en fait en théorie c'est assez proche des Rollups ZK comme on a vu tout à l'heure, sauf que là en fait les données elles sont stockées hors chaîne. C'est assez incroyable ce que ça permet de faire. Ça veut dire que c'est comme ça en fait qu'on peut faire justement les fameuses 10 000 transactions par seconde parce que tout est hors-chain, donc elle n'a pas besoin, euh, la blockchain principale, la couche 1 si vous voulez, de traiter toutes ces informations-là. Donc c'est vraiment génial et euh, un exemple fort, enfin une, un exemple de plateforme qui utilise par exemple les Valadium, qui sont, hein, vous pouvez le, le voir comme ça, comme des formes hybrides, hein. comme beaucoup d'ailleurs de Layer 2 qui vont être à la fin des formes hybrides. Et donc euh, Diversify, pour ceux qui connaissent, bah, typiquement elle utilise un Layer 2 de type Validium. Alors moi par exemple, j'utilise beaucoup cette plateforme-là et c'est vrai, c'est assez incroyable de pouvoir swapper, trader comme ça, avec zéro frais. Alors, en fait, il y a juste des frais de dépôt et de retrait, l'équivalent de... Moi, j'avais payé à peu près 20 dollars. Mais donc, ça se fait qu'une seule fois. Et ensuite, on a enfin accès à une plateforme de swap où on n'a pas tous ces frais, où c'est plutôt rapide, même si ça n'est pas euh, extrêmement, ça c'est clair. Mais toujours est-il qu'on n'a pas les frais, que euh, ça redevient fluide. C'est un plaisir. Si vous cherchez une plateforme euh, de trading ou de swap, franchement, je vous la recommande mille fois fois Diversify, j'ai été bluffée. Et en fait, je pense que c'est avec Diversify ça fait déjà pas mal de mois que je l'utilise et euh, j'étais revenue il n'y a pas longtemps euh, sur Uniswap, etc. Oh là là, il y a un monde entre les deux. Vraiment, il y a un monde entre les deux, en tous les cas en termes de, de frais. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et maintenant, euh, si vous êtes encore là, on passe simplement au chapitre final de la conclusion parce qu'il y a des choses à dire et à savoir. Alors pour la conclusion, finalement, je me rends compte, comme à chaque fois, que je vous ai déjà donné des éléments de conclusion un peu tout le long de la vidéo, donc tant mieux, ce sera une partie super courte. Euh, ce que je voulais vous dire rappeler certains points c'est que simplement les layers 2 oui c'est génial dans l'idée c'est même indispensable à l'état actuel des choses c'est vrai que c'est très bien mais il faut savoir comme on a vu qu'il commence à y avoir plusieurs types de layers 2 et que finalement Chacune, hein, chacune, parce qu'elle s'occupe d'un problème particulier. Finalement, pour qu'une blockchain soit vraiment opérationnelle, il faut souvent utiliser plusieurs, plusieurs types de layer 2. Alors fatalement, fatalement, genre j'ai pas, même pas besoin de l'expliquer, je pense. Qu'est-ce que ça fait Tout en facilitant, tout en rendant plus scalable la blockchain, en fait, ça la rend aussi plus compliquée et ça crée aussi des délais de manœuvre. C'est-à-dire typiquement, je ne sais pas si à quel point vous utilisez les services de la DeFi. Moi, je le vois avec tous les services de layer 2, etc. Finalement, la moindre opération qu'on veuille faire, si on va passer par un bridge pour passer de la sidechain à l'autre, on va s'envoyer des, des tokens, etc., Et bien, la moindre moindre opération qu'on va faire, elle va être plus longue. C'est-à-dire qu'on va passer par plusieurs plateformes, même si, je sais, et tant mieux, on, est, on essaye de plus en plus de rendre ça euh, compact. Et euh, j'avais aussi euh, parlé du point de la composabilité. Voilà, parfois, les layers 2, en fait, ça empêche, ça, ça rend les choses hyper euh, euh, comment dire sectorisées les unes avec les autres c'est à dire que si une blockchain elle utilise tel layer 2 bah du coup on peut pas utiliser l'autre euh, protocole dessus parce qu'il n'y a pas le bridge encore ou parce qu'il n'a pas été bien fait ou qu'il n'a pas été encore pensé donc bah voilà tout ce qu'on aime dans la lego monnaie le fait de passer de av ou à un autre à euh, maker euh, d'ao etc bah, ça peut être empêché avec les layers 2 et ça c'est bah c'est vraiment dommage on peut pas retirer la composabilité alors peut-être on va arriver à un à espèce de carré c'est à dire qu'on n'est plus dans le triangle le trilemme mais là un quadrilème je sais pas si ça existe euh, où on aurait justement ce problème de composabilité donc euh, je vais pas trop rentrer dans la théorie c'est pas le sujet de la vidéo ce que je voulais faire ici c'est simplement vous donner un peu parler un peu des layers 2 voir un peu euh, ce que c'est à quoi ça sert pourquoi c'est aussi important j'espère l'avoir bien fait mais euh, honnêtement pour vous dire la vérité euh, parce que c'est la fin de la vidéo rassurez vous et j'avoue que je savais pas comment euh, expliquer ça simplement. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai bah, retiré des éléments un peu trop complexes, parce que franchement, ça l'est. Et la chose qu'il faut faire, n'oubliez pas quand vous regardez des vidéos comme ça, et que ça vous intéresse, dites-vous qu'on est sur YouTube, donc forcément, ça va être un peu plus grand public, même si là, le sujet n'est pas grand, grand public, je suis très au courant de ça. Mais c'est à vous de rechercher euh, plus, je vais vous mettre des ressources. Alors, c'est beaucoup de ressources en anglais, mais si vous voulez creuser plus la chose, même si euh, dans l'absolu, vous n'en avez pas besoin de d'avoir ces connaissances super précises mais bon, c'est toujours intéressant moi je pars du principe qu'on est de meilleurs investisseurs quand on sait de quoi on parle quand on sait sur quoi on investit et comme on l'a vu avec euh, les crypto crash etc quand vous investissez sur des projets solides, quand vous avez bien compris euh, la blockchain, ce qu'elle utilise, les layers 2 etc je vous assure que naturellement, spontanément vous allez investir facilement vous allez reconnaître les bons projets, là où il faut investir avant tout le monde, là où ça vaut le coup vous allez faire en fait naturellement, vous ne serez plus obligé d'écouter un tel, un tel, pas même moi, pour prendre vos décisions. Et croyez-moi, votre portefeuille, vous allez le ressentir parce qu'il sera solide. Euh, et voilà, voilà tout simplement, je finis comme ça. Je vous prends pas plus de temps. Je vous remercie encore une fois. Est-ce que j'ai besoin de le répéter Oui. et Je vous remercie mille fois de regarder ces vidéos, euh, d'être aussi bienveillant. c'est pas rien, hein, la bienveillance c'est énorme. Et euh, je vous retrouve, dites-moi par contre, seulement ça, je suis curieuse, est-ce que ces sujets-là, est-ce que ça vous intéresse, que, est-ce que, est -ce que c est des vidéos comme ça, ça vous intéresse, est-ce que je peux me permettre d'en faire, des vidéos un peu plus euh, techniques, on va dire, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que c'est franchement barbant et euh, ça ne vous intéresse pas, on reste que sur des vidéos pour gagner de l'argent Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, euh, ce que je dois faire, même si je ne vais pas en faire tout le temps, ça c'est sûr, mais euh, dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai avec joie. Euh, je vous remercie, passez une bonne journée, faites de bons investissements, ciao